Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Jean, chapitre 15, et au verset 18. Jean, chapitre 15, et au verset 18. <coughs> J'ai donné un titre à cette, à cette section « Jésus avertit ses disciples ».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 « Rendrez témoignage, parce que vous êtes, dès, vous êtes avec moi dès le commencement. »« Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. »« Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient, ou quiconque vous fera mourir, croira à rendre un culte à Dieu. »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 Seigneur Jésus, quelle parole, quel enseignement, quel avertissement tu donnes à tes disciples qui étaient inquiets de savoir que tu t'en allais. Ils avaient peur d'être abandonnés, d'être orphelins, et tu as cherché à les encourager et à les fortifier dans leur cœur, dans leur foi, dans leur âme, même s'ils si avaient de la difficulté à comprendre. Et là, ici, Seigneur, tu, tu leur dis des choses difficiles, et elles sont difficiles pour nous aussi. C'est tellement pas à ce que le cœur humain aspire. L'être humain aspire à la joie, à la paix, à la liberté, à la gloire. Mais Seigneur, tu es en train d'avertir tes disciples de ce qui les attend après ton départ. Donne-nous un cœur bien disposé, un cœur, comme on l'a chanté tantôt, soumis à toi, à tes pieds, Seigneur Jésus, Père, dans nos cœurs tout ce que tu veux. Tu nous as rachetés à un grand prix et tu sais qu'est-ce que tu veux former en nous, ton caractère, que nous aimons, Seigneur Jésus. Merci à l'avance de ce que tu vas faire en nous. Amen. Jésus avertit ses disciples. Jusqu'à maintenant, les disciples ont été témoins des miracles de Jésus. Ils étaient fiers de lui appartenir. Ils étaient fiers de se montrer en public avec Jésus. Parce qu'il est le héros, il est applaudi par tellement de gens. Les foules, quand ils le voient faire un miracle, ils glorifient Dieu. Quand il a fait la multiplication des pains, ils étaient là à côté de lui. Ils ont participé au miracle et ils ont reçu eux aussi les, les bravos, les alléluia. Mais en même temps, ils ont été témoins de l'opposition que de la part des chefs religieux en particulier, pas seulement eux, mais eux, les meneurs, ils ont été témoins. Et quand Jésus a commencé à leur dire qu'il va être arrêté, qu'on va, qu va lui cracher dessus, qu'on va lui arracher la barbe, qu'on va... Le mettre à... qu'on va le lapider, pas lapider, mais qu'on va le flageller et qu'il euh, sera rejeté, les disciples n'ont rien compris. Ils ne pouvaient pas croire que ces choses-là pouvaient arriver à leur Seigneur si puissant, si fort. Et là, Jésus, dans la, son intimité avec eux, il ouvre son cœur depuis le chapitre 13 et il passe cette fameuse longue soirée du jeudi soir avec eux. Le lendemain, il sera arrêté et il va se suivre jusqu'à la croix et après la croix. Et euh, il leur dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. C'est par là ou par en haut que je clique? Que je clique en haut? Ah, euh, C'est celle-là, oui, excusez-moi. Ouais. Alors, le contexte général, dans le chapitre 14, Jésus sécurise ses disciples en leur disant « Je m'en vais, mais je m'en vais vers mon Père. » Je ne m'en vais pas ailleurs, en Israël. « Je m'en vais vers mon Père. » Je ne m'en vais pas au Québec, là, je m'en vais au ciel. Là où mon père se trouve, dans la maison de papa. Je retourne chez moi et je ne vais pas revenir pour vivre comme avant avec vous autres. C'est fini, ça. Et, mais je vais vous amener avec moi. Je vais vous enlever. Et l'apôtre Paul fait référence à cette promesse de Jésus d'enlever, de, de venir prendre son Église, lorsqu'il parle de l'enlèvement de l'Église dans le chapitre 4 de 1 Thessaloniciens et puis 1 Corinthiens chapitre 15. Vous vous souvenez, on en a parlé assez, assez euh, longuement là. Et ça, c'est encourageant. En plus, Jésus leur dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Ça, c'est encourageant. C'est... Réconfortant et fortifiant. Pas juste, ah, heureusement que, mais ça leur donne de la force pour supporter les épreuves. Et dans le contexte immédiat, eh bien, c'est le verset 16 où Jésus leur dit Je vous ai choisi. Je vous ai choisi pour vous établir, pour que vous alliez vous porter du fruit et que votre fruit demeure. Mais eux, quand on pense aux disciples si faibles, si faillibles, si tout croche, si égoïstes, euh, si ignorants, et que là d'entendre Jésus, tu vois, qu'est-ce que lui va faire d'eux Alors eux, ils sont les disciples, ils suivent Jésus, ils font juste comme accepter que Jésus fasse cela avec eux. Et euh, et c'est là qu'il arrive dans l'enseignement, euh, je dirais, brutal de la haine du monde. Ce ne sont pas les applaudissements qui attendent les apôtres, les disciples, mais la haine, le mépris, l'oppression... du monde. Il leur dit ça à l'avance. Imagine-toi. Après leur avoir dit « Je vais je vous amener au ciel », ils auraient aimé peut-être que le Seigneur les amène tout de suite au ciel. Mais ce n'est pas dans le plan de Dieu. Il y a encore un bout de temps à faire sur la terre. La même chose pour nous. On aimerait ça aller au ciel dès notre conversion. Mais ce n'est pas le temps, ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu est que nous restions sur la terre, que nous servions de témoignage. C'est la seule raison, sinon le Seigneur nous amènerait. Mais il veut des témoins euh, sur place pendant son absence. Alors, cette haine du monde, comment, est elle, euh, comment elle est caractérisée dans, autant dans l'évangile de Jean qu'un peu partout dans l'évangile, dans le Nouveau Testament, j'ai juste pris quelques points qui comment est décrit, que comment le monde est décrit. Euh, il est associé aux ténèbres. Les ténèbres, il est venu parmi, la lumière est venue parmi les ténèbres. Les ténèbres ne l'ont pas reçu. Les ténèbres, expression qui résume tout ce que le monde est moralement et spirituel. Euh, Jésus a parlé de, des Juifs qui préfèrent les œuvres des ténèbres à la lumière. Et le monde, dans, sa, dans son immense majorité, préfère les œuvres des ténèbres que les œuvres de la lumière du vrai Dieu. Jésus a comparé, a dit au peuple d'Israël et donc au monde ailleurs, qu'ils ont pour Père qui, le diable, Satan, l'adversaire de Dieu, il est le père du mensonge, Jésus a dit. Il est qualifié le père du mensonge, est un menteur, Satan. Il est un, non, non pas qu'il ne connaît pas la vérité, mais il l'a tort. Et il, vous vous souvenez, quand il a tenté Jésus, il a qui rejette d'une façon définitive Jésus, sera jeté au feu. Dans Jean 15, le texte que notre frère Louis a prêché euh, la semaine passée, il parle de, de ces sarments qui prétendent, qui représentent les gens qui prétendent être chrétiens, qui prétendent croire en Dieu, mais qui ne portent pas de fruits. Ils sont coupés et jetés au feu. Cette image-là de l'enfer. Et, et Jésus parle de cette génération comme étant perverse, méchante, adultère. Et l'apôtre Pierre fait la même chose, l'apôtre Paul emploie les mêmes termes. C'est comme ça qu'il voit le monde. Est-ce que c'est comme ça que nous voyons le monde, nous-mêmes? Est-ce que nous voyons ces caractéristiques-là? Est-ce que nous voyons ce que Jésus voit, ce que les apôtres voient, ou c'est un peu exagéré, là? Jésus n'exagère pas? Le Seigneur donne le bon diagnostic. Tous ont péché, dit l'apôtre Paul, tous sont corrompus, ils sont pervertis. C'est ça qu'il dit. Et c'est pour ça qu'ils sont déclarés déjà coupables. Alors, ce monde-là, le monde de cosmos en grec, <coughs> il a, il a quel, ça, c'est quelques-unes de ses caractéristiques. Et, euh, et tout est une question d'appartenance. Dans le titre d'abord, 3.3, l'apôtre Paul dit « Nous étions dignes nous-mêmes d'être haïs et nous haïssons les uns les autres. » Haïr, on, le monde ne fait pas juste haïr Jésus, ils s'haïssent les uns les autres. Est-ce que vous voyez ça, la haine, les gens les uns contre les autres? Si on n'en a pas vu, allons faire un petit tour euh, au palais de justice pour, euh, et, et passer une journée là. Euh, Jésus dit par rapport aux événements de la fin du monde, ils se haïront saillissant les uns les autres. Et ça c'est en pleine dans les familles, ça va se haïr. Et ça va se haïr parmi les croyants, d'une façon générale. Il va y avoir des faux croyants qui vont trahir d'autres chrétiens. Il n'y a, a rien de nouveau. C'est déjà le cas. Il y a eu un disciple, il y a eu Judas qui a trahi Jésus, qui était un disciple. Il a tout entendu, il a vu les miracles. Il a probablement accompli des miracles lui-même par la grâce de Jésus. Mais euh, la haine des uns des autres. Et un jour va venir dans Apocalypse 6 où Dieu va enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Aujourd'hui, Dieu freine le mal. Il freine le mal par son esprit, par la présence des croyants, par l'état la police, malgré la corruption des hommes, l'État a comme objectif de freiner le mal. Il ne peut pas l'éliminer, il le freine. Il ne l'élimine pas, parce qu'ils sont toujours en job, ils travaillent tout le temps, n'est-ce pas? Ça fait des siècles après siècle, puis après, et c'est encore là. Euh, on a jugé le, mensonge, le, le vol il y a des siècles, on, on le juge encore aujourd'hui. Donc, tous ces millions de jugement sur le vol euh, n'ont pas éliminé le vol. Freine, mais pas l'élimination. Impossible. Alors, mais là, Jésus leur dit, eh bien, voilà, ce monde-là va vous haïr. Non plus pour des raisons sociales, pour des raisons sociologiques, mais pour des raisons théologiques. Pourquoi est-ce qu'ils veulent crucifier Jésus? Pour Quelle, quelle est l'accusation qu'ils portent contre Jésus? Jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a vu? Ils disent que Jésus blasphème. Pourquoi? Parce qu'il se prend pour Dieu. Il dit, toi qui es un homme, tu te fais Dieu. C'est pour ça qu'on veut te, te faire mourir pas pour les bonnes œuvres que tu as faites, parce qu'ils ne peuvent pas les nier, les bonnes œuvres. Ils les ont vues, ils reconnaissent, ils voient le résultat, ils le disent entre eux, on ne peut pas nier qu'un miracle a été fait. Mais, dans leur endurcissement, ils jugent Jésus selon la tradition des anciens. C'est la tradition des anciens. Jésus leur rappelle la parole, l'Écriture, qu'est-ce qu'elle dit mais eux, ils le jugent d'après la tradition des anciens. Ce sont toutes des ajouts, des règles qu'on ajoute à la parole de Dieu. Alors, par exemple, si là où Dieu a dit « Le jour du sabbat, tu te reposeras, tu ne feras pas d'ouvrage, de, de, etc. » Alors, eux sont venus réglementer tout ce que le juif pouvait faire et ne pas faire. Ainsi, tu pouvais t'éloigner du village sur... « Un mille. » On voit ça dans les... Euh, « Oui, dans, vous regarderez ça dans les sabbats. Là, oui, c'est ça. Alors, on, on appelait ça un mille de sabbat, justement. Tu avais le droit. Mais ça, c'est... On a ajouté ça comme une règle. Alors, si tu as 613 commandements à respecter, il y a ça, là, dans tous les commandements dans l'Ancien Testament, 613. Et puis, là, on a maintenant une 614, 1000 Ensuite, on ajoute une 615. Euh, tu n'as pas le droit de frotter le grain de blé euh, pour dégager le grain comme les disciples avaient fait. Tu avais le droit selon la loi de Dieu que si tu, tu as faim pendant que tu marches et tu as faim, alors, le droit de propriété qui n'est qui est, qui est pas sacré, j'aime pas le mot dire comme ça pour ce genre de droit-là, parce que Dieu fait respecter le droit de propriété, mais pas dans l'absolu. La vie humaine est supérieure. Fait qu'il dit, tu peux mettre ta main sur la, le champ de blé de, de l'étranger, et puis en prendre une partie, puis tu manges autant que tu veux. Tu peux prendre une pomme, tu peux prendre du raisin, ça dépend de ce qu'il y a le long, de, le long de la route. Mais Dieu dit, tu ne mettras pas le fossile. En un mot, tu ne feras pas ton épicerie quand même. Tu ne sais, partiras pas avec, avec des sacs pour aller chez vous. Ça, c'est non. Mais manger un repas, alors, si tu as une longue marche à faire et tu as encore faim plus tard, ben, tu te nourriras du champ que tu verras sur ton chemin, mais eux ils ont dit le jour du sabbat tu n'as pas le droit de frotter. Ok, de frotter, ça c'est ça c'est travailler, ça c'est violer le sabbat. Tu n'as pas le droit de faire une guérison. Ils ont condamné Jésus parce qu'il a fait une guérison. Il dit il hey, hey, y a une autre journée pour pour faire des guérisons, alors qu'ils euh, se sont donné le droit. D'aller sortir une brebis, elle est tombé quelque part, d'aller la chercher. Avant que ça ne pas travaillé, que le Seigneur Jésus dit « Lève-toi et marche », ça c'est violer le sabbat. Voyez, toutes sortes de règles comme ça. Alors, ils l'ont jugé ils ont fait des centaines, des milliers de règles comme ça. Et c'est par ça qu'ils jugeaient Jésus. L'Église catholique a suivi ce modèle-là en élevant la tradition, la tradition au même niveau que la parole de Dieu. Exactement le même suivi que les Juifs ont fait. Alors, les disciples sont choisis du milieu de ce monde-là. Ils en faisaient partie, comme dit l'apôtre Paul, nous étions de leur nombre corrompus, euh, étant animé par la convoitise. La convoitise, cette force motrice en nous, désirer à l'excès ou d'une façon illégitime quelque chose ou quelqu'un. C'est ça la convoitise. Et euh, nous étions du milieu de... Donc, on ne peut pas se péter les bretelles et puis parler avec les non-croyants euh, avec arrogance, par exemple. C'est arrivé, ça, dans nos débuts. Même moi, ça m'est arrivé, là. C'est comme si, quand je parlais du jugement, là, là j'étais dur avec les autres. « Regarde, tu mérites l'enfer. C'est tout ce que tu mérites, Tiens-toi. » Comme ça qu'ils disait les Québécois. « Tiens-toi. » C'est pas « Tiens-toi. » M. Gastic, un vieux pasteur, qui est avec le Seigneur maintenant, il dit, quand on prêche sur l'enfer, il faut le faire en pleurant. Il faut le, Ça m'a marqué, ça m'a resté, et je me suis remis en question. Je dis, oui, c'est vrai. On n'a pas à se réjouir que le monde sera jeté en enfer. Si Jésus a eu pitié et qu'il est venu, nous devons avoir pitié aussi de ce pauvre monde. D'un côté, il excite la colère de Dieu, de l'autre côté, la miséricorde de Dieu. À cause de la misère, des souffrances, cette belle créature humaine que Dieu a créée, regarde où est-ce qu'il est devenu. Regarde tout ce qu'ils font. Regarde comment ils se sont corrompus. Et le Seigneur est triste de ça, terriblement triste. Alors, et là, Jésus leur a dit, ce qu'ils m'ont fait, ils vont vous le faire. S'ils ont accepté ma parole, ils acceptent votre parole. Ils m'ont persécuté, vous persécutez. » Ce matin, j'ai écouté une, une petite euh, vidéo. J'avais demandé à Coralie, Coralie a-t-elle des vidéos? Euh, elle me les a envoyées hier. Heureusement, j'avais fait mes recherches, j'avais Déjà, une coupe de vidéos, j'aurais aimé vous les montrer aujourd'hui, mais je pense que c'est mieux que de prendre un dimanche exprès, puis se souvenir, euh, enfin, on va faire quelque chose dans l'avenir bientôt. Et euh, vous vous souvenez l'année dernière quand les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan Vous savez que les talibans, c'est un groupe religieux vient, qui s'inspire de l'islam la ligne dure, hein, extrêmement dure, euh, tellement dure que, ils ont la, que les Iraniens, qui sont déjà à l'extrémité, ben, ils ont de la misère avec eux. Parce que pour les talibans, les Iraniens ne sont pas assez euh, excessifs. Alors, quand ils sont, ils ont pris la journée où est -ce ils ont le pouvoir, elle a accouché, elle est en train d'accoucher. Une femme chrétienne. Et ils ont commencé, on se souvient, hein, à aller de maison en maison pour chercher les opposants politiques, mais aussi chercher les chrétiens ou d'autres religions. Et quand ils ont trouvé les membres de sa famille, ils les ont tués sur le champ. Ils ont exécutés. Et elle est en train de pleurer. Et puis en train de, de, comme de lancer un message à l'Occident. Et elle dit « Mais s'ils ont s'ils ont maltraité Jésus, pourquoi est-ce qu'on nous, nous, ne sera pas maltraité ?» Elle disait ça avec larmes, avec foi, pas comme se prenant en pitié. J'ai été ému. Comme ils ont fait à Jésus, ils vont vous les faire. Jésus a dit, je vous dis ça à l'avance. Je vous le dis pour que vous ne soyez pas scandalisés. Que vous ne fassiez pas de fausses attentes. Vous avez choisi de me suivre. Or, moi, je m'en vais vers la croix. Vous vous souvenez de ça? Dans Luc 16-17, je crois, il leur dit que celui qui veut me suivre, il faut qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Pourquoi il porte sa croix? Pour qu'il soit exécuté comme lui. Jésus est réaliste. Et si Il dit ça aux disciples, il est juge apte à entendre cet avertissement-là. Ils ont entendu parler du ciel, les promesses de son retour, le Saint-Esprit qui vient. Mais il y a l'autre côté aussi. Il y a l'attitude de, de, de la société du monde à l'égard, à leur égard et à l'égard de Jésus. Ils vont vous faire ce qu'ils m'ont fait. Pourquoi Parce que vous n'appartenez plus au monde. Je suis venu du ciel et je vous ai choisi du milieu du monde. Vous étiez là, mais maintenant vous m'appartenez. Vous êtes à moi. Vous portez mon nom et mon héritage, mon message, ma mission. Vous, êtes, vous allez devenir moi pendant que je serai au ciel. Mais je ne vous laisse pas tout seul. J'envoie mon esprit avec vous pour que vous puissiez travailler ensemble. Alors le monde vous hait à cause de mon nom. Rappelons-nous déjà dans Matthieu 5, où Jésus, dans les bien qu'il donne sur le sermon de la montagne, il leur dit Quand on dira euh, Réjouissez-vous, quand on dira de vous toutes sortes de mauvaises choses à cause de mon nom. Pas parce que nous-mêmes on a été, on a volé ou on a menti, ou parce que... Qu on, si, si on, on va souffrir, mais c'est correct qu'on souffre comme ça, là. Comme n'importe qui qui a volé, et qui, qui fait de la prison, ou il paye une amende, ou quoi que ce soit. Là, on va la payer l'amende, On l'a mérité. Mais de, mais de mériter juste... De mériter une punition, de perdre son emploi, de... De, de, de, de, de, de, de, de, enfin, on va avoir une, une liste de choses qui vont arriver aux chrétiens, qui arrivent déjà, euh, juste parce que nous portons le nom de Jésus. Juste ça. Alors, d'un côté, on ne le mérite pas. De l'autre côté, oui, parce que le Seigneur Jésus l'a porté et il nous dit, donc, c'est légitime que nous souffrons pour le nom de Jésus. Ah, donc, les évidences de la haine, le monde, donc, ne font pas juste... Ils ne vont pas juste détester les disciples, détester Jésus, mais détester le Père. Mais là, c'est les Juifs, là, qui, très religieux, en pensant rendre un culte à Dieu... Ils pensent faire la volonté de Dieu en rejetant Jésus, en suivant leur propre tradition. Et euh, ils ont déjà fait une tentative de le jeter en bas de la falaise, dans Luc chapitre 4. Là. Vous vous souvenez de ça? Déjà, vers le début de son ministère, on a essayé de le rejeter. Euh, tentative de de le lapider, de le tuer à plusieurs reprises. Jean 5, Jean 8, euh, enfin, Jean, euh, euh, le reste de Jean qui parle des tentatives de, des Juifs de le faire mourir. Et on a attribué ces miracles à Belzébul, tu sais, c'est un autre nom pour Satan. Euh, et comme je l'ai dit tantôt, on l'a jugé selon la, la tradition des anciens. Alors, leur haine, elle est visible oh. partout et Jésus à sa naissance, euh, Simon, il a fait une prophétie en disant que cet enfant est destiné à, à quoi? Il est destiné à à causer la chute de plusieurs en Israël et à être un signe d'unité, de, de division, de contestation. Et c'est ça qui est arrivé quand il y a commencé. Le peuple était divisé. Les uns pour lui, les autres contre lui. Le peuple était divisé à cause de Jésus. Et euh, et la, per la perception des disciples, elle est arrivée historiquement, déjà dans euh, le livre des Actes, chapitre 4, chapitre 5, euh, et, et les autres chapitres, bien, euh, Étienne, pensons à lui, euh, par les Juifs, les païens, pas seulement en Israël, mais ailleurs, à Colosse, à Éphèse, à Corinthe, un peu partout. Il a, ils en allaient, ils commençaient à prêcher dans les synagogues, et certains acceptaient la parole, et d'autres, non seulement ils refusaient, mais ils devenaient des persécuteurs physiques. Euh, la société en général, on enlevait leurs biens, on les frappait, on les faisait perdre leur emploi, on séparait les familles. Lorsqu lorsque Paul, en particulier, allait chercher les parents, puis les jetait en prison, Qu'est-ce qui arrive avec les enfants? On cherchait un des deux pour le, pour le faire mourir, mm. mourir. Alors, séparer les familles, emprisonnement, peine de mort, tout ça, là. Et aujourd'hui, quand on, on écoute, on regarde les vidéos aujourd'hui, c'est incroyable, on a accès à ça. Ce n'est plus juste des récits du 18e siècle, mais de notre temps aujourd'hui. Euh, tout cela et bien d'autres. C'est comme ça que les disciples, ceux qui portent le nom de Jésus, sont traités, pas tous, mais suffisamment et constamment. Ce n'est pas juste une fois, constamment. Au Yémen, ça je voulais vous lire quelque chose. Au Yémen, aujourd'hui, euh, vous savez où est le Yémen? Vous avez l'Arabie saoudite? Puis au sud, c'est le Yémen, au okay? de. Alors le Yémen, il y a une guerre qui est là depuis cinq ans à peu près, euh, et euh, où euh, vous avez deux factions, vous avez celui qui a été élu comme président, légitimement, et vous avez l'autre parti qui conteste et qui est soutenu par l'Iran, et puis l'autre partie est soutenue par l'Arabie saoudite, et par le Qatar et une couple de pays comme ça. Alors et puis là, c'est bouch une boucherie de cette guerre-là. Et, euh, et les chrétiens sont, euh, sont, sont persécutés, plusieurs sont déjà morts, ont été tués, ils se cachent, ils se cachent. Mais c'est curieux, ce que j'ai lu, c'est que le nombre de disciples augmente quand même. Ça n'arrive pas toujours comme ça. Mais les, le nombre de groupes chrétiens augmente quand même. Ça veut dire que les disciples continuent à témoigner, à répandre la parole. Et voilà. Faire face à ce genre de situation... Ça amène, il y a plusieurs risques. Quels sont les risques que sont exposés quand les chrétiens sont exposés à la persécution? Qu'est-ce qu Leur attitude, qu'est-ce qu'ils risquent de faire? Qu'est-ce qu'ils risquent de leur, pas juste arriver en termes de mort, mais eux-mêmes, comment ils vont réagir? Lydia? Mais moi, je suis... De te sauver à l'infini? Mais tu es sauvé à l'infini. Hum. Alors, quelqu'un a dit ils vont abandonner leur foi. Okay? Est-ce que c'est une chose qu'on entend? Oui, ça arrive. Okay? Ça arrive. Okay? Ça arrive. Allons pas essayer de faire la différence. Ce sont de vrais chrétiens, pas de vrais, euh, ceux qui portent le don de Jésus, que ce soit en, en authentique ou faux. Euh, il y en a qui vont renier leur foi. Ça arrive sans la, sans la persécution. Puis ça arrive déjà sans la persécution. Alors, avec la persécution, euh, ensuite, qu'est-ce qui risque d'arriver ils vont se livrer, l'un et l'autre, au Yémen. Euh, une des choses, là, on les torture pour que les chrétiens donnent les noms des autres chrétiens. Ils ne disent pas s'ils cèdent ou non, mais habituellement, il y a une limite à la souffrance qu'un qu être humain peut, peut supporter. Et de toute façon, ce n'est pas garanti s'il donne les noms, que lui va être libéré. là, À moins qu'il renie sa foi. Là, on va le laisser tranquille. Il y en a qui vont trahir. Carrément comme Judas a trahi Jésus. Certains vont renier comme Pierre l'a fait. Il y en a qui ont, qui ont cru dans le chapitre 12 de Jean mais ils n'osaient pas l'avouer parce qu'ils avaient peur d'être exclus des synagogues. Parce qu'à l'époque, la synagogue, c'était plus que le lieu de réunion. C'était un lieu de, de, de, de rencontre pour les besoins de, de la communauté, que pour toutes sortes de besoins. Alors, être exclu de, de la synagogue, c'est vraiment là, complètement à, à part de la société. On te jetait. Et bien, il y en a qui ont fait ça. Et il y en a qui gardent le silence. Plusieurs gardent le silence. Là, ils sont certains de ne pas se faire persécuter. Et savez-vous, tout cela risque de nous arriver à notre assemblée. Nous ne sommes pas meilleurs que d'autres croyants. Dans notre assemblée, je m'attends. Ça fait mal de penser comme ça. D'où l'importance de maintenant, de ne pas attendre. On a, on a été éprouvés pendant la pandémie, on a vu les croyants se diviser là. laissez-moi vous dire là, notre frère Louis, il souffre euh, d'une façon un peu spéciale. Là, de... Il y a des églises, c'est allé très loin. Très loin. Très loin. Si ça prie, ça c'est rien. Laissez-moi vous dire, une épreuve comme ça, c'est rien à côté. Parce qu'on n'a pas, personne n'a souffert pour sa foi. Mais quand la vraie perception va arriver là, c'est là. Et si déjà maintenant, on ne se prépare pas, on ne s'entraîne pas à être ferme dans la foi, dans notre amour les uns pour les autres, L'apôtre Paul a dit, puisque euh, Pierre, dans 1 Pierre 4, il dit, « Puisque vous savez que toutes ces choses-là vont arriver en parlant de la fin du monde, combien plus vous ne devez pas vaquer à la prière et combien vous devez vous aimer ardemment les uns les autres. » Parce qu'on va avoir besoin d'être extrêmement solidaire pour prendre soin, pour se supporter les uns les autres. Et là, Jésus dit, il leur envoie le Saint-Esprit, justement, pour les aider à passer, à accomplir leur mission dans cette haine du monde, à l'égard de Jésus, à leur égard. L'Esprit de Dieu, il est appelé le Consolateur, celui qui aide, l'Avocat, qui fortifie, qui conduit, qui enseigne, qui console. Et il dit, il va être mon témoin. Ça, moi, c'est une belle découverte que j'ai faite il y a juste à peine quelques années. Je ne sais pas comment ça fait que ça m'a échappé dans le passé. Il est le témoin de Jésus. Il rend le un témoignage. Il est le témoin de Jésus en nous. Et il dit, vous êtes aussi mes témoins. Vous aussi, vous êtes mes témoins. Donc, vous travaillez en équipe. L'Esprit de Dieu va travailler à travers notre témoignage. Si on ne témoigne pas, il ne travaille pas. Avec quoi il va travailler Oui, il est souverain, il peut utiliser certaines circonstances, mais je, je ne vois pas ça. Je ne le vois pas. Dans le livre des actes, qui nous donne la démonstration de comment ça se passe, l'Esprit de Dieu donne un coup de main, le Père donne un coup de main, Jésus lui-même personnellement donne un coup de main. Les anges donnent un coup de main. Mais qui va témoigner? Qui va prononcer les paroles du salut? Qui? Le disciple. Dans le monde visible, Dieu ne parle pas à part par ses œuvres du ciel à la terre, mais d'une façon audible, il a dit, vous allez être ma bouche. Vous êtes mes témoins. Moi, ça m'a encouragé, ça. Avant ça, j'avais comme une vague impression que Dieu va, même si je ne parle pas, ben, il va prendre quelqu'un d'autre, ou il va s'y prendre autrement. C'est comme si le rôle qu'il nous a donné n'était pas si important que ça. C'était quelque chose d'accessoire. Mais ce n'est pas accessoire. C'est fondamental. Fondamental. Les témoins, les porteurs de la parole de vie. Les porteurs de la parole de vie. Le remède, le Seigneur nous l'a donné et nous le proclamons. C'est lui le remède. Nous, on annonce, on le dit, hey, il est dans le maître. Pour le pardon des péchés, pour la nouvelle création, pour l'amour comme l'être humain a besoin d'être aimé. Et le Père et le Saint-Esprit et nous, nous sommes les témoins de Jésus. Veux-tu être ce témoin de Jésus? Que vas-tu faire? Qu'allons-nous faire, ça Est-ce qu'on va attendre? Ce le... n'est pas garanti que lorsque la haine va s'exprimer autant là, comme Jésus l'a annoncé, t'sais? il ne parle, pour... parle pas pour rien. Euh... Ce n'est pas certain qu'on va être différent de ce que nous sommes aujourd'hui. Si déjà aujourd'hui je garde le silence, alors que je t'en paix, il n'y a pas de persécution aujourd'hui, il n'y en a pas. Ça s'en vient tranquillement, on a plusieurs indices, on entend les, les bruits de pas. N'est-ce pas lui? Hein? Avec le gouvernement qui, qui sert un petit peu par ci par là. Mais on n'est on pas désolé, mais pas non, pas désolé, mais euh, heureusement, nous ne sommes pas persécutés. Ce n'est pas vrai. Nous pouvons parler à n'importe qui, nous pouvons faire qu'est-ce qu'on veut. On est invité par la ville de Montagne pour aller, pour aller prêcher la, la parole, dans la rue, où est-ce qu'il est la persécution. Mais je ne veux pas attendre la persécution. Il faut vivre maintenant, pleinement, euh, avec le Seigneur, jouer notre rôle de témoin. Jésus a joué son, son rôle, il est allé à la croix. L'Esprit de Dieu joue son rôle, il nous fortifie, il nous conduit jusqu'à jusqu l'éternité. Il nous scelle, il nous donne la force pour vaincre le péché en nous. Et, et en terminant, euh, j'ai lu euh, un peu l'histoire de, de Jérémie. Euh, je, je vais prêcher sur le livre de Jérémie un séjour. Jérémie, euh, dans le chapitre 1, quand Dieu l'a appelé, il était un, un enfant, un jeune enfant, je ne sais pas quel âge, peut-être 12, 14 ans, quand Dieu l'a appelé, et il a dit, "Bah, je n'ai pas la parole facile, je ne sais pas parler, comme un, un nommé Moïse, et, euh, mais Dieu lui dit, lève-toi, en un mot, arrête de, de, arrête de parler, là. et puis, je t'envoie te, je pour aller vers ce peuple rebelle et contredisant. Je t'envoie contre lui. Et tu vas y aller, et tu vas crier. Tu vas crier. Tu vas pas juste dire, euh, tu vas crier ma parole. Je vais te dire qu'est-ce que tu vas leur dire. Mais tu vas y aller. Imagine-toi, un jeune, un jeune homme, et là, il lui a donné un avertissement. Malgré malgré ça, il lui dit, « Ne tremble pas en leur présence. » C'est un ordre. C'est des géants. Écoute, s'attaquer aux dirigeants d'Israël, aux rois et à tout le monde, ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Et vous lisez l'histoire et de voir comment Dieu a fortifié la foi de Jérémie. Au début, il ne voulait pas que Dieu juge Israël, qui soit. Il trouvait Dieu trop dur, trop sévère. Puis là, Seigneur, non, non, il était pleurnichard un peu. Et. Euh, et graduellement, plus il faisait face, plus il voyait ce que Dieu voyait, l'état idolâtre du peuple, plus il se fâchait contre le peuple et là, il devenait, il, il, il appelait le jugement de Dieu sur le peuple. Mais en attendant, il passait son temps à prier, à prier. Finalement, Dieu lui dit « Arrête de prier ». Okay, quand même, même que je ne vais pas te répondre, je, je ne t'écouterai pas, quand même même que Moïse et puis, euh, comment il s'appelle, Élie euh, euh, viennent intercéder en faveur du peuple, je ne les écouterai pas, c'est terminé. Allez, va et dis-leur. Il a prêché pendant 50 ans. Combien de conversions? Zéro. Il a prêché pendant 50 ans. Alors, nous sommes appelés à témoigner, frère et soeur, qu'il y ait des conversions et qu'il n'y en ait pas. Qu'il y ait des conversions et qu'il n'y en ait pas. Bien sûr, nous, nous aspirons à ce que le Seigneur sauve puis qu'il remplisse toute cette région-là d'adorateurs. De, de, Il le mérite. Amen. Amen. Prions, s'il vous plaît. Pendant ce temps-là, peut-être nos frères qui vont nous chanter un dernier chant. Seigneur, merci pour euh, ta parole, Seigneur Jésus. Merci de ce que tu nous as préservé contre euh, le, cet excès de haine, Seigneur. Nous savons, c'est vrai, ce que tu dis, Seigneur Jésus. Le monde euh, te méprise aujourd'hui. Ils utilisent ton nom pour sacrer à toutes sortes de sauces. Euh, et euh, pardonne-nous, Seigneur Jésus, notre, notre peur du rejet, la peur de souffrir, la peur de perdre quelque chose, de perdre des amitiés ou de perdre quoi, si nous témoignons de toi. Pardon Seigneur, libère-nous de cela, libère-nous. Amen.